Donc nous vous proposons de découvrir Ma Voix grâce aux différentes productions réalisées en 2015, 2016 et 2017. Bonne découverte Nous sommes de ceux qui n'arrivent plus à aller voter la tête haute. Certains d'entre nous ne votent plus du tout. D'autres votent blanc. Ceux qui votent encore le font par défaut. Avec tristesse ou colère. Nous nous sentons piégés par un système politique qui ne nous respecte pas, ne nous entend pas et depuis quelques temps nous dégoûte même par ses frasques, ses renoncements, ses promesses jamais tenues, ses mensonges, ses trahisons, son inhumanité. Nous sommes multiples. Nous sommes tous différents. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Et c'est ça notre richesse. Nos expériences de vie montrent qu'il y a tant de chemins pour atteindre des résultats concrets. Nous voulons expérimenter. Pas à pas. Nous sommes en mouvement. Nous avons arrêté de regarder vers le haut avec espoir. Il n'y a plus rien à attendre de ceux qui nous gouvernent. Nous en constatons l'échec. Nous le disons sans haine. Ni colère. Et finalement, ils échouent les uns après les autres. Car les règles datent des siècles passés. Elles ne sont plus adaptées. Nous ne voulons plus signer de chèques en blanc à des partis politiques. Nous allons construire une offre politique qui ressemble au monde que nous dessinons jour après jour. Libre. Connecté. Coopératif. Interdépendant. Concret. Nous voulons que chacun de nos actes soit émancipateur pour nous tous. Nous voulons prendre notre place à la table des décisions. Nous voulons construire le monde tel que nous, les gens, l'aurons décidé. Nous nous mettons en marche de manière collective, horizontale, débarrassée des quêtes de pouvoir personnel et des postures partisanes stériles. Nous allons entrer à l'Assemblée nationale en juin 2017. Pas dans le poulailler, là où nous sommes parqués aujourd'hui, ou devant la télé, non. Nous allons entrer pour de vrai, gagner des sièges, des circonscriptions. Nous voulons faire entrer la démocratie dans l'ère de la multitude, de l'interdépendance, du partage, de la coopération. Nous développons des méthodes et des outils d'intelligence collective pour donner à tous les citoyens les capacités de s'approprier les enjeux, de se porter candidat, de proposer et de voter les lois. Nous expérimenterons ces nouvelles pratiques en faisant élire lors de l'élection législative de 2017 des volontaires formés et tirés au sort qui relieront les décisions de leurs électeurs pendant cinq ans. À plein de femmes et d'hommes, nous serons plus intelligents qu'un seul Humain. Surtout qu'il est prisonnier aujourd'hui à l'Assemblée des logiques de parti. Nos députés ne seront pas seuls face aux lobbies ou aux experts. La force du nombre leur permettra d'affronter la puissance de l'institution. Émanation de leurs électeurs. Députés aux mille visages. Les nôtres. Ils seront le prolongement de notre volonté individuelle. Nous déciderons collectivement ce que le député votera. Pas sur une loi. Non, sur toutes les lois. Pendant cinq ans. À chaque fois qu'un sujet nous passionnera. À chaque fois qu'une loi heurtera nos libertés. Nos valeurs. Nos principes. Plus jamais sans nous. Cette idée, c'est essayer la démocratie. Au sens propre. En 2017, nous entrons à l'Assemblée avec suffisamment de sièges pour pouvoir démarrer une expérience inédite. Le monde se construit déjà avec nous. Où que nous soyons, nous avons déjà pris nos responsabilités dans nos vies professionnelles, associatives, dans nos familles, dans nos quartiers, nos immeubles, les conseils d'école. Nous sommes déjà debout à donner le meilleur de nous-mêmes pour le bien commun. Comme énormément de Français, nous aimons la politique, nous aimons débattre, nous aimons participer. Nous voulons faire quelque chose qui nous dépasse dans le monde entier. Des mouvements naissent, répondant tous à la même soif de démocratie. Allemagne, Mexique, Argentine, Tunisie, Italie, Espagne, Islande, Grèce, Irlande, Canada, et dans des villes et villages français. Partout dans le monde, des initiatives portent la volonté des peuples à prendre leur place à la table des décisions. Et nous, ici, sommes-nous prêts Ma voix, ma voix, ma voix, ma voix, ma voix, ma voix, ma voix, ma voix, ma voix. C'est la première vidéo de ma voix et elle a été réalisée lors de la 5e réunion en juillet 2015 par des femmes et des hommes réunis par le bouche à oreille autour de cette idée qui répondait à leur souffrance de citoyens continuellement ignorés et exclus de la démocratie entre deux élections. Alors qu'ils aient déjà voté ou jamais, étaient engagés ou pas, il n'était plus acceptable de regarder la démocratie qu'on connaissait s'effondrer et se retrouver en incapacité de répondre, dès aujourd'hui, aux immenses enjeux de civilisation qui nous attendent sans essayer de trouver un moyen pour redonner du sens à ce mot démocratie, héritage des grecs, et longtemps considéré comme fini, comme une langue morte, alors que la démocratie est une matière vivante. Les moyens d'aujourd'hui nous permettent d'ouvrir de nouvelles portes jusqu'à présent inexplorées. Par hasard ou coïncidence, il a fallu ce jour-là produire une vidéo. Les participantes et participants du jour ont écrit à plusieurs mains le texte, deux d'entre eux ont sorti une caméra. Ils ont eu l'idée de génie de filmer les bouches de ces femmes et de ces hommes. C'était la première preuve éclatante de la force créatrice de l'intelligence collective que nous vivons. Et c'est comme ça pour tout ce qui existe aujourd'hui à ma voix, le nom, l'affiche, les films, les moyens de communication sur internet, les pochoirs et les performances artistiques. La vidéo a été mise en ligne en septembre et son écho nous a dépassé. Quelques heures après sa mise en ligne, en raison de ses très nombreux partages, les premiers journalistes appelaient. Quelle fut leur surprise lorsque nous leur avons répondu qu'on ne donnait pas d'interview. Et plusieurs mois plus tard, la plupart d'entre eux respectent et comprennent ce postulat. Une nouvelle ère de la démocratie adviendra, avec une nouvelle ère du journalisme et de nouvelles règles du jeu.